Rappelez-vous, le total d'une quantité, c'est une unité, c'est donc 100%. Et donc la variation que l'on a par rapport à cette quantité se fait par rapport à ces 100%. Vous allez comprendre. Une réduction de 15% donnera un nouveau prix équivalent à 85% du prix de départ. On avait 100% au départ, on enlève 15%, 100% moins 15%, ça fait 85%. Et puis de la même façon, une augmentation de 20% d'une quantité... Donnera un pourcentage de 120%. Au départ on avait 100%, ça a augmenté de 20. Donc on fait 100% plus 20%, 120%. On va maintenant voir des petits problèmes. Tout d'abord la robe qui coûte 180 francs et qui est réduite de 30%. Combien vais-je la payer Vous pouvez mettre pause et essayer de faire ce petit problème. Donc le pourcentage que je vais payer c'est 70% du prix, vu qu'on a enlevé 30%. Le calcul qu'il faut faire, le pourcentage ou la fraction d'une quantité, c'est cette quantité multipliée par cette fraction. Donc il faut multiplier 180 par 70 sur 100. Alors 180 fois 70, je pense que vous savez le faire de tête. On y va tranquillement, on oublie les zéros, on les mettra deux zéros à la fin, le 0 du 180 et le 0 du 70. 8 x 7, 56, on écrit 6, on retient 5. 1 x 7, 7, plus 5. 12, 1, 2, 6, 0, 0, 12, 600. Divisé par 100, bon, ça c'est facile, on enlève les deux zéros du haut, 126 francs. Voilà maintenant un deuxième problème. Un pantalon est en solde, mais avec une réduction de 25%. J'achète 72 francs. Mais c'était quoi son prix de départ Pareil, vous mettez pause et vous essayez de faire ce problème de trouver le prix de départ du pantalon. Donc comme il y a une réduction de 25%, moi je vais payer 75% du prix. Et puis le problème là, c'est que je ne connais pas ce prix de départ. Donc euh, je sais bien qu'il faudrait faire 75% multiplié par le prix de départ, mais je ne connais pas. Et bien cette année, en mathématiques, on va utiliser des lettres pour les valeurs qu'on ne connaît pas. On appelle ça des inconnus. Puis la lettre qu'on utilise souvent, c'est la lettre X. Donc j'appelle X le prix de départ. Le calcul que je dois faire, c'est donc 75% fois x, et ça je sais combien je vais payer à la fin, c'est 72 francs. Donc j'ai une égalité, 75% fois x égale 72 francs. Je vais pouvoir trouver x, le prix de départ, c'est ça que je cherche. Donc comme c'est une multiplication à gauche, je fais passer le 75% à droite, ça devient l'opération inverse de la multiplication, la division. Et donc le calcul que je dois faire pour trouver x, c'est 72 divisé par 75%. Mais 75%, comme vous connaissez bien vos fractions de base, 0,75, ça fait 3 quarts. Donc ça fait 72 divisé par 3 quarts. Oui, mais divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc 72 fois 4 tiers. Et puis on peut faire 72 divisé par 3 multiplié par 4, ou 72 multiplié par 4 divisé par 3, pour à la fin trouver 96 francs. Du coup, maintenant, vous pouvez vous aussi calculer combien vaut cette robe. 30% de réduction on va donc payer 70% du prix, 70% de 180 francs, c'est donc 126 francs. Alors n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.